Et aussi, tu regardes dans la description, il y a des cadeaux qui sont offerts et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, une clé pour améliorer ses performances sportives. Si tu es sportif et que tu t'entraînes déjà énormément, tu vas voir que bah, physiquement, tu fais déjà tout et... Forcément, si tu es aligné avec ton système de valeur, tu as envie de te dépasser, tu as envie de donner plus. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner une clé pour pouvoir franchir un millimètre, un léger cap, mais qui peut faire une grande différence sur le long terme. Donc, la première chose vraiment à mettre en place pour améliorer ses performances sportives, c'est un T'assurer, et ça tu peux regarder qu'il y, y a la webconférence, il y a l'atelier qui est en ligne dans la description, que tu n'es pas polarisé. Donc cette webconférence t'aide à voir si tu es polarisé. Pourquoi Parce que quand tu es polarisé, bah... Tu ne t'autorises pas inconsciemment à utiliser toute ton énergie. C'est-à-dire que tu as de l'énergie qui est refoulée. Et nous, ce qu'on a vu avec les performeurs du programme High Performer Academy, c'est des performeurs qui, d'un seul coup, ils ont les, masques, les, les max en muscu qui augmentent, euh, ou alors des performances qui augmentent et même des records qui ont été explosés sans rien faire, juste en récupérant. Une partie deux même. Alors, si tu n'es pas encore passé par le programme Hyperformer Academy et que tu vois cette vidéo, le tips aussi que tu peux mettre en place pour améliorer tes performances, c'est que te servir de ton corps. Okay tu as tes pensées, tu as tes émotions et tu as ton corps. Tes pensées vont induire tes émotions et vont induire des états physiologiques, mais aussi le corps, en fonction de sa posture, va également induire des états psychologiques ta physiologie induit ta psychologie par exemple si on s'intéresse aux travaux d'armée elle va montrer que si un être humain par exemple tu te mets comme ça tu te recrovis tu fais la gueule et tu as un peu la tête vers le bas bah, ton niveau de testostérone va automatiquement baisser tu peux même faire l'expérience là de te mettre en avant de te mettre comme ça de te grouiller de croiser les jambes de te mettre la tête en bas et de penser à des choses négatives et tu vois que ça va être plus facile de penser à des choses négatives dans cet espace là que si tu écartes tes épaules, tu bombes ton torse, tu te mets vraiment les pieds euh, les pieds droits, tu te mets vraiment droit et tu fais en plus un sourire comme ça. Tu vois que là, c'est impossible d'avoir que ces pensées négatives induisent des émotions négatives. Si on s'en sert pour le sport, ça veut dire quoi Je vais te prendre l'exemple d'une athlète justement. Juste en faisant ça, euh, elle était morte de rire. En plus, avec une, une vidéo dans le programme High performance Academy où on mettait des ancrages en place. Où, euh, du coup une athlète qui était sur de la course et eh bien du coup plus elle était dans le dur plus elle faisait quoi un grand sourire et donc plus quand toi tu vas être dans le dur tu vas faire un sourire tu vas dire quoi à ton cerveau ton cerveau va va te dire mais en fait c'est bon c'est tranquille c'est en sécurité et donc ton cerveau va commencer à sécréter de la dopamine de la sérotonine de l'ocytocine toutes ces hormones du bien-être qui vont faire que quand tu es dans le dur tu vas pouvoir bah, continuer moi même à l'époque en tant que en tant que compétiteur et eh bien quand j'étais dans le dur par exemple à des combats de boxe à l'intérieur de moi je faisais en sorte de sourire même quand j'avais mal et c'est hallucinant tu vas tester dès à ton prochain entraînement que quand tu souris alors que tu es dans le dur et eh bien cette douleur petit à petit fait beaucoup beaucoup moins d'effet donc voilà je t'invite vraiment à tester ça et le mettre en place et tu verras que plus tu es dans la douleur plus alors tu peux sourire et plus tu souris et plus ça te fait rire